Une très très, une très grande histoire d'amour Où m'a me présente, moi c'est un man, hein, dans le jargon des skieurs, hein, on pourrait dire hein, que je suis de sorte de hors-piste de, hors hein, de, de l'amour. Hein, c'est vrai que si je devais me définir, eh bien, eh bien je dirais hein, que je me sens un peu comme, comme une partie de chasse musicale hein, qu'on aurait proposé à, à un cul de jatte, hein, au cours de laquelle du coup, évidemment, personne ne, ne s'amuse jamais, si. ce qui est un peu dommage. Bref, je, je suis célibataire, sache comme un délicieux et est ravi de vous rencontre. Mario. Et d'autant plus ravi hein, que, que, même, je suis physiquement hein, du fait de, de ce petit côté mi-bon-gosse, mi mi-pas-trop mi de chez-nous, hein, que vous avez hein, vos origines sénégalaises hein, que, que vos 6 cm de narine. et eh bien, eh bien, vous êtes, du coup, une, une sorte de mix hein, entre la version aussi jeune que non rachitique hein, de, de cette véritable force vive hein, du, du stand-up à capuche, hein, qui, qui est le sympathique et talentueux Thomas N. Et, et la version aussi fauché grande hein, de, de cet acteur de talent hein, qui a fait enfin réussi à détrôner Yannick Noah hein, dans le cœur des Français je, je parle bien évidemment du, du délicieux et, et désormais incontournable Merci. Et bien, malgré ce, ce petit ascendant Charter, comme hein, souvent les, les artistes aussi doués hein, que des sous, sous un ascendant tiers-monde, et, et bien, malgré oh ça, c'est bah, quand même pas tous les jours hein, qu'on qu a la chance de, de rencontrer un comédien de talent hein, qui, bah, qui, après avoir obtenu un prestigieux et avant le totalement inutile dogue d'histoire, et bien, <rire> n'a pas hésité à, à plaquer ses études hein, pour réaliser son rêve d'enfance, jouer la comédie, et, et c'est pas uniquement hein, devant des caméras de, de surveillance. Hein. Bref, une carrière au cinéma hein, qui a commencé en 2005 et, et qui vous a permis d'enchaîner une quinzaine de films hein, dont il faut bien avouer, la, la plupart hein, sont aussi réussis hein, qu'elle a sa sortie directement en DVD. Hein. Bref, des, des talents d'acteurs indéniables hein, qui, qui vous permettent aujourd'hui hein, de jouer les couples mixtes avec Sabrina Ouazani hein, dans la reprise de la célèbre pièce Amour sur place ou, ou à emporter une comédie formidable dans laquelle vous explorez les décalages culturels que l'on peut rencontrer lorsque deux minorités visibles tombent amoureuses l'une de l'autre une situation évidemment compliquée et notamment vis-à-vis -vis de la famille à laquelle, croyez-moi, j'ai aussi souvent été confrontée hein. et je me souviens notamment hein, de ce 14 février 1992 hein, où mon CRS de père m'avait surprise là. dans la bouche de Djibril M. Calais ah. hein, adorable hein, dont j'étais folle amoureuse une idylle hein, qui, moi, qui vous en doutez n'était hein, évidemment pas du tout du, du coup de mon père hein, qui moi, vous, hein, en matière hein, aussi bien d'assaisonnement que, que d'immigration, ah, et là, c'est toujours eu une sainte horreur du, du beurre noir, comme on dit. Eh bien, <rire> vrai, je peux vous dire que, que si, comme ce pauvre Gibril, j'ai eu la malchance de, de naître hémophile. Eh bien, je ne serais probablement plus là pour, pour vous le raconter. Et en parlant de, de se faire éclater, justement, et sachez que si, comme vous le dites sur scène, hein, en amour comme en matière de téléphone, vous, vous êtes le genre d'homme muni d'un forfait mûlé, prêt préassuré de, de 20h à 8h du matin que mon forfait bloqué moi-même. Je serais absolument ravie à l'idée de pouvoir enfin nous, nous faire exploser. Oui, oui, oui, oui, oui, oui. Je dans ce cher Omar, je, je vous laisse réfléchir à, à ma proposition. En attendant, sachez qu'après l'émission, eh j'irai tenter ma chance à Budapest, où ah désormais bon les, les clodos sont officiers de compagnie de, de la capitale hongroise. Donc si comme moi, la, la SDF de l'amour qui est en vous, de bon, celui de pouvoir enfin partager sa, sa kéchima, comme on dit, eh n'hésitez bien, eh bien, pas à, à me rejoindre. À votre